Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que si l'improvisation est dirigée, on a une démarche plus mentale, dans la mesure où on essaye de répondre à la demande du professeur Si cette improvisation est dirigée, c'est qu'elle a un, ne serait-ce qu'un qu paysage euh, objectif, ouais, un objectif de paysage. Alors que si on, on propose simplement de mettre la musique et rien d'autre que de libérer les corps et de laisser la parole au corps, Là, c'est totalement libre et il n'y a aucune démarche mentale, aucune. Ce qui est très difficile, est-ce que vous avez pu constater à quel point cette démarche de l'improvisation, totalement libre, sans être dirigée, peut être extrêmement difficile Oui, et oui, parce que c'est une demande auxquelles tous les publics, excepté les trois ans, et les quatre ans, ne sont pas habitués. Ils sont habitués à s'exprimer avec des mots. Ils ne sont pas habitués à s'exprimer avec leur corps. Et quand, d'un seul coup, on leur demande de taire les mots et de laisser parler le corps, eh ben, il faut qu'ils aillent chercher au plus profond d'eux-mêmes. C'est quelque chose de complètement enfoui, c'est englouti. Et des fois même, c'est déjà englouti à 6 ans. Vous vous rendez compte donc, euh, euh, Irène Popard trouvait qu'il était fondamental, mais vraiment fondamental, de maintenir en chaque enfant ce qu'elle appelait cet élan intérieur, ce feu intérieur que possèdent tous les êtres humains hein, à la naissance, qui est de pouvoir s'exprimer avec son corps et autrement qu'avec des mots. Et donc, il y a des enfants pour qui c'est très naturel, des ados qui n'y voient aucun problème et des adultes qui peuvent s'y plier mais pour certains c'est très compliqué